Coucou, comment bon. tu vas aujourd'hui Très bien, merci. Ah, super. Et toi Super, très très bien, impeccable. Alors, on fait euh, cette petite vidéo aujourd'hui pour que tu nous expliques justement ton parcours avant cette formation, comment tu es venu à la formation et finalement euh, où tu en es aujourd'hui. Alors, peut-être qu'on va commencer par, euh, voilà, par euh, nous dire ce que tu as fait avant cette formation et puis ensuite euh, bah, comment tu es venu à ça. Donc en fait moi je suis passionnée d'onglerie depuis cinq ans et euh, mon... j'ai eu mon dernier, euh, mon dernier fils en fait qui m'était inscrite de formation à distance mais par école et en fait je me suis trouvée tellement seule que en fait ça m'a comment je pourrais expliquer, en fait ça m'a découragée. Donc je me suis concentrée plus sur ma vie de maman et euh, mes enfants ils sont à l'école, ils sont grands, je me suis retrouvée toute seule. Donc, euh, j'ai un peu travaillé un an et demi en usine de nuit, pour gérer mes enfants, ma famille. Euh. Donc, c'était pas très évident. Et du coup, je me suis euh, replongée euh, dans une recherche euh, pour faire de la prothésie angulaire parce que c'est vraiment ce que je veux faire et je veux pas faire autre chose. Quoi. Je veux bien travailler en dehors pour, pour, euh, pour aider ma famille à survivre, mais c'est pas du tout ce que je veux et je veux profiter de mes enfants. Donc, euh, je vais recherché beaucoup, beaucoup sur Internet. Je suis tombée beaucoup sur des écoles à distance, mais ça me plaisait pas parce que on est vraiment tout seul, en fait. Et je ne euh, voilà, pas... Voilà, ce n'était pas l'accompagnement que je recherchais. Donc euh, Et je suis tombée sur tes vidéos à toi, sur YouTube, mais par un grand hasard, en fait. Très, très grand hasard, parce que comme je suis très fan de, des vidéos, je, je regarde énormément de vidéos et... Euh, et de fil en aiguille, en fait, j'ai regardé une vidéo de toi, deux, trois. Et après, j'ai vu que tu proposais des formations. Et j'ai beaucoup regardé, en fait, c'était euh, ce que tu proposais toi et ce que proposaient les autres écoles, en fait. Et voir la différence. Et euh, du coup, ben, j'ai préféré avoir un suivi justement euh, comme ça avec toi, où on a beaucoup d'échanges, beaucoup... Euh, ben voilà, se sentir bien, en fait se sentir bien accompagné, toujours soutenu quand il y a un souci, ben, il y a toujours quelqu'un. Donc euh, on y, euh, voilà, c'était ce, ce genre de, de relation que je cherchais pour pouvoir moi euh, évoluer en fait. D'accord. Donc c'est sûr. Surtout oui oui très très bien de toute façon il n'y a pas de bonne ou de mauvaise question c'est juste voilà il faut, faut simplement dire ce que tu ressens euh, alors justement tu m'as dit le plus important pour toi c'était l'accompagnement et là tu as remarqué effectivement qu'il y avait l'accompagnement que, que tout ça donc c'est quelque chose qui te convient actuellement plus que ce que tu as fait avant donc avec l'autre école où tu, finalement tu avais lâché en cours de route parce que tu sentais que le suivi n'était pas là c'est ça ben en fait c'était vraiment du style école en fait on avait on recevait les devoirs à la maison on devait étudier tout seul il euh, n'y avait pas de vraiment euh, comment on peut faire avec le groupe alors euh, ben je sais pas faire si est-ce que quelqu'un peut m'aider voilà on n'avait pas ce ce système là en fait il fallait faire les cours renvoyer les cours après on avait les corrections mais on n'avait pas euh, d'explications on n'avait pas euh, de bon. voilà enfin, déjà déjà il fallait attendre on a... Tu ne pouvais pas évoluer quand tu n'avais pas la réponse. Ce n'était pas du... du tac au tac. Quoi. Il fallait attendre de la, ben, la semaine en fait, pour avoir le corrigé, pour avoir des explications. Du coup, c'est décourageant. En fait. C'est vraiment décourageant. j'ai coup, c'est tombé. Je crois que j'aurais ouais, tombé... ouais, abandonné aussi. <rire> c'est sûr, parce que là, c'est... <rire> C'est vraiment un métier pratique et on a besoin des réponses tout de suite pour pouvoir évoluer. Et je pense que c'est justement pour ça qu'il y a énormément de, de personnes qui pensent qu'à distance on ne peut pas apprendre. Et effectivement je pense qu'avec ce type d'école là, ce qu'elle propose c'est pas adapté à ce métier-là, du moins. Et c'est pour ça que moi, j'ai voulu proposer le, le groupe privé. Donc, euh, le, le, finalement, c'est un genre de coaching qu'on fait hein, régulier, 7 jours sur 7, où on peut poser toutes les questions, où on est répondu rapidement, comme tu oui. l'as dit. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la, la force et le, le côté un peu unique de la formation que je propose. Après, est-ce oui. que c'est également euh, le contenu de la formation qui t'a décidé ou finalement, c'était plus le côté accompagnement euh, alors d'abord c'était le côté accompagnement et après euh, en fait moi ce que je recherche, enfin moi ce que j'aimerais vraiment pratiquer c'est les formes artistiques, le nail art des choses comme ça et toi ta formation en fait elle est complète parce qu'on a déjà la base et que tant qu'on n'a pas la base en fait euh, tu vois pas l'intérêt euh, d'aller ouvrir la deuxième formation, la troisième formation mais moi en fait ce que je veux c'est vraiment me faire quelque chose de spécial et c'est vraiment les formes artistiques qui me... Voilà, qui m'attire le plus et je préférais vraiment avoir toute une formation complète que de faire euh, ben, un petit peu euh, ici, un petit peu après et puis ben, en fin de compte rien faire du tout. Quoi. Donc là, du coup, euh, moi j'aime je... moi, beaucoup parce que c'est vraiment complet. Voilà. D'accord. On n'y arrive pas à quelque chose, on peut revenir vers toi ou vers les Il n'y a pas. Il y a toujours quelqu'un qui peut nous aider ou nous expliquer pourquoi c'est pas bon ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait de pas bah, de correct par rapport à la procédure. Donc euh, oui, ouais, c'est vraiment euh, que le côté distance déjà ça me faisait un peu peur. Mais ce qui m'a vraiment convaincue c'était déjà les témoignages des filles. Oui. Donc euh, voilà. Oops. Donc euh, c'est pour ça aussi bon, que tu persuadé. fais le, le témoignage peut-être aujourd'hui pour pour dire aux autres bah, écoutez j'avais peur aussi euh, faites-le il euh, a, a pas finalement il n'y a pas de risque ah ouais, en ouais. plus il y a la garantie bah, que je propose Oui, en fait une fois... ouais. Ouais. Ah bah, ça, ouais, mais comme bien. je vous l'ai déjà fait il faut avoir une fois oui. dit est-ce que ça va être le même style ou pas et euh, c'est ça en fait mmh, bah, oui. et bah, mon copain il m'a dit oui on va pas se faire avoir deux fois euh... c'est ça donc il veut bien me soutenir mais euh... <rire> <rire> euh, il voilà, faut faire la part des choses ouais, donc, euh... et donc, donc voilà. justement par, parle-moi de ton expérience Ça fait combien de temps que tu es dans, la, dans cette formation là est-ce que tu as vu des progrès déjà depuis le début Voilà, parle-nous un peu de, de tout ça alors euh, moi je me suis inscrite mi-octobre donc euh, là je suis à 98% de la formation de base donc euh, presque terminée ouais. Et euh, par rapport à l'évolution que j'ai, par rapport aux poses que je faisais avant de rentrer dans la formation, alors je peux te dire que ça tient du tonnerre. Mes pauses tiennent... Je n'ai jamais eu de mes pauses qui tiennent aussi longtemps parce que je n'avais sûrement pas la bonne procédure. Voilà, tout simplement. Et puis, avec beaucoup d'entraînement, euh, là, je commence à avoir des modèles. Donc, euh, j'arrive à m'entraîner un peu plus que sur la main d'entraînement, ce qui n'est pas très évident avec la main d'entraînement. Donc, euh, voilà, moi je moi je suis très contente parce que j'ai évolué vraiment euh, très très très rapidement. Euh, je le vois par rapport à mes pauses qui tiennent longtemps, qui ressemblent à quelque chose. <rire> Et... <rire> c'est c'est mieux. C'est mieux oui. <rire> Mais euh, ouais non. Ouais ouais. Là moi je, je suis très ouais, franchement, je suis très très contente de de, de la façon dont j'avance en fait. Voilà, D'accord. Ouais, donc, tu sens que tu es sur la bonne voie, tu es motivée. Es... D'ailleurs, est-ce que voilà, tu es beaucoup plus motivée que pour l'autre formation Tu le sens, ça Ah oui. Ah oui, oui. Là, euh, tous les jours, je sors mon matériel. Euh, tous les jours, je pratique. On euh, traite beaucoup le week-end et euh, ben, la semaine, quand les enfants sont à l'école. D'accord. Très bien. Super. Et euh, donc, du coup, si quelqu'un voudrait faire une formation, est-ce que tu lui conseillerais plutôt une formation en centre, une formation, euh, peut-être une formation avec nous Qu'est-ce que tu, tu lui dirais Donc, euh, moi, je, bah je demanderais déjà de, de peser le pour et le contre, d'aller en centre dans une formation courte et souvent... Euh, ben, c'est du bourrage de crâne et on n'a pas le temps de vraiment s'exercer ou de quelque chose de plus long et, euh, et du coup être suivi quotidiennement et aussi de voir son évolution donc moi euh, voilà j'étais pas pour la formation à distance et du coup ben, je la recommanderais quand même parce que je vois moi les progrès que j'ai fait en un mois et demi donc euh, si la personne est vraiment motivée et que euh, elle a vraiment envie de faire ce métier, euh, que ce soit à distance euh, ou pas. Je pense qu'il n'y euh, a pas de raison qu'elle ne euh, réussisse pas. Là. Et donc, du coup, est-ce que toi, tu, euh, tu as fait des recherches pour aller dans un centre de formation ou est-ce que c'était vraiment la formation à distance qui t'intéressait Donc moi, j'ai fait des recherches pour aller en centre, mais euh, les écoles sont à une heure et demie de chez moi. Donc avec mes enfants, ce n'était pas gérable. Donc du coup, je me suis retournée vraiment vers la formation euh, à distance. Mais euh, voilà je voulais quelque chose autre euh, qu'avec une école. Euh, vraiment avec euh, un suivi euh, où on pouvait avoir des vidéoconférences, euh, voilà, des choses comme ça. Et c'est vrai que le fait d'être tombée sur tes vidéos par hasard sur YouTube et que tu proposais cette formation, je me suis longuement en fait, euh, interrogée. Est-ce que j'y vais J'y vais pas Est-ce que je me renseigne est-ce que c'est euh, voilà, -ce que est, est vraiment quelque chose euh, voilà, qu'il faut vraiment se poser la question Est-ce que, est que, est que ça vaut le coup Est-ce que je ne vais pas laisser tomber au bout d'un mois enfin, Il voilà. faut vraiment prendre sur, sur soi, peser le pour le contre. Et euh, moi, comme je voulais vraiment faire ça et que ben, je rien autour de chez moi, ben, voilà, ça mon choix a été déjà fait euh, intérieurement. Il fallait juste se convaincre de... Voilà de s'inscrire. Exactement. C'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué parce que la peur nous empêche des fois vraiment d'aller vers ce qu'on a envie de faire, alors que c'est tellement dommage. Et une fois qu'on est dedans, qu'on est dans la formation, on se dit « mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant ?» En général, c'est ce que tout le monde me dit. C'est ça. C est c est ça, ça. Moi, j'ai mis, mis un mois et demi à retourner euh, la question euh, « est-ce que, je, est -ce que je, je, je franchis le pas Est-ce que, est que ça vaut le coup ?» Donc, je continuais à regarder les témoignages, je regardais tes, les vidéos que tu postais. Euh, voilà. je, et puis, j'ai dit, bon, bah, allez, hein, j'y vais. Parce que sinon, je ne je, je, je le ferai jamais. Sinon, donc, euh, voilà. Donc, euh, voilà. depuis euh, mi-octobre, euh, voilà. je suis tout à fait con <rire> Et est-ce que du coup, maintenant, avec le recul, tu te dis, j'aurais dû le faire plus tôt Ou finalement, c'était bien Oui, comme ça. Ouais. oui. oui. J'aurais dû le faire plus tôt, oui. Parce que, voilà, maintenant, je sais comment ça se passe. Donc, du coup... Euh, voilà, on a toujours peur aussi quand on est dans des groupes de se dire, euh, est-ce que, enfin, euh, ça va être bienveillant tout le temps ou est-ce que c'est juste quand t'arrives ou, euh, voilà. Et le fait déjà d'être dans ton premier groupe et de voir que tout le monde, ben bah, même nous connaissait pas, on était, euh, oui bienvenue, tu verras, tu seras bien accueilli. Enfin, voilà, ça a donné envie, vraiment très envie de, de faire partie de cette famille. Et euh, quand je voyais les photos qu'elle postait, euh, ben, bah, tu te, enfin voilà, t'avais une envie, c'était de faire leur, leur niveau de travail en fait oui. juste oui. ça en fait d'avoir leur si niveau de travail oui. ça donnait très envie ouais, c'est super ouais et puis c'est vrai que les nouvelles arrivantes en général elles sont inondées sous les bienvenues, bienvenue, bienvenue c'est super bienvenue dans la famille oui. et en général on s'attend pas à ça on se dit bon il y a peut-être une ou deux personnes qui va me souhaiter la bienvenue et c'est vrai euh, que oui, voilà, voilà ouais. on adore dans la famille vraiment faire faire un peu une édonneur d'honneur à la personne qui arrive en disant « Ouais, félicitations, tu as osé euh, venir euh, nous rejoindre ». Et c'est vrai qu'on essaye vraiment d'être dans cette bienveillance. Alors, il y a eu une ou deux élèves qui correspondaient pas à ça et j'ai préféré donc les sortir de la formation pour justement garder ce côté euh, bienveillant et tout dans la formation pour, euh, pour qu'on soit vraiment entre filles bien <rire> ce qui fait que maintenant je filtre encore un peu plus bah, oui. les inscriptions parce que je veux vraiment que des filles bienveillantes et des filles qui vont être là pour critiquer pour moi ça ça sert à rien voilà. elles peuvent aller ailleurs ben bah, oui parce que moi je suis inscrite sur d'autres groupes et franchement je, je je poste même pas mes pauses en fait ouais. je, je voilà. c'est juste pour me tenir un peu au courant de ce qui se fait de ce qui se dit mais je poste même pas je poste même pas mes pauses ouais. parce que ouais. voilà je sais, je sais pas je me sens moins à l'aise en fait mm. dans les groupes. Ouais, tu sais que tu vas avoir des critiques et tout ça et forcément ouais. après ouais, ouais, ouais. On, on a tendance à très vite se démoraliser quoi, surtout au départ. C'est ça en fait. Donc, mm. du coup bah, comme moi je suis très pour l'instant je suis assez motivée et euh, voilà je voilà, je mm. travaille assez euh, voilà j'ai pas envie de perdre cette cette ambiance joyeuse euh, mm. donc euh, du coup je poste que sur le nôtre de groupe mais euh, voilà. Ouais. au moins j'ai des, des avis constructifs mmh. pas, voilà, sûr. ça tire pas vers le bas ouais. et c'est vraiment ce que je conseille parce qu'il y avait des élèves justement qui, qui allaient poster aussi leurs poses au départ ben, les poses sont pas toujours parfaites au départ et elles allaient poster sur d'autres groupes et à chaque fois elles me revenaient hyper déçues hyper démotivées en disant je crois que, que ce métier n'est pas fait pour moi on m'a fait plein de critiques alors que les gens qui font des critiques finalement elles ne se rendent pas compte du mal qu'elles font aux personnes qui progressent, je veux dire, c'est comme un bébé, il n'a pas su courir tout de suite, il faut d'abord marcher, il faut d'abord grimper à quatre pattes, et il faut, euh, faut prendre ça en compte. Donc c'est vrai que nous, on est bienveillante, on dit, bon écoute, tu as ça, ça, ça à corriger, mais euh, c'est déjà un très bon début, et je pense que c'est hyper important de, de procéder comme ça. Oui, ouais. ouais. c'est <rire> dit... très, très, très bien, ouais. et, et donc, du ça coup... encourage un on... courage, et puis, oui. si on descend au niveau moral, en fait, ça... Ça peut nous rebooster, en fait. Oui. C'est ça. C'est ça, en fait. Le groupe, je l'ai aussi créé pour ça parce qu'il y a <rire> souvent des filles voilà. qui parlent même de leur vie un peu privée, euh, personnelle, euh, qui ont pu arrêter euh, des médicaments, des choses comme ça, qui ont pu sortir de dépression grâce à cette formation. Et ça, pour moi, c'est ouais, juste un cadeau exceptionnel de me dire qu'il qu y a des vies qui changent, pas que sur le plan professionnel, mais aussi personnel, parce qu'en fait, c'est un tout. Hein. Je veux dire, euh, voilà, c'est vraiment... Oui, une. Oui, oui. On parle un peu de tout sur ce groupe et je pense que c'est hyper important. On arrive quand même à s'ouvrir malgré qu'on ne se connaît pas mmh. euh, en vie réelle. Mmh. On arrive quand même à, à s'ouvrir. On, on sort de cocon et du coup, ça nous donne confiance mmh. aussi en nous et pour aller vers les autres, en fait. Parce qu'on a quand même un métier de contact. Donc, si on n'arrive pas à aller vers les autres, euh, ben, on va pas faire grand-chose. C'est ça. Ouais, Moi, bien. je sais que j'étais un peu renfermée parce que je suis restée 12 ans sans travailler pour élever mes enfants. Donc, euh, j'étais euh, vraiment à la maison, à la maison, à mes tout le temps. En fait, je n'avais pas de vie sociale. Et euh, bah, c'est un peu perturbant, en fait. Ouais. un peu perturbant. Ouais. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup le contact des gens, j'aime beaucoup parler. Euh, voilà. Et c'est vrai que ce métier, euh, bah, c'est ma passion, mais c'est aussi euh, quelque chose que bah, tu envie de partager. Ouais. Donc,. Euh, moi je sais que maintenant euh, que je fais plus de poses sur moi, j'ai plus de gens qui viennent me voir en me disant Wow ouais, c'est joli ce que tu as fait, c'est pas parfait mais c'est joli." Mmh. Donc du coup ben c'est aussi valorisant en fait. Se sentir euh voilà, admiré. Hein. Tout à fait, ouais ouais. Je te comprends, c'est génial. Tu peux, en fait, On a du pas. Ouais. C'est cool, c'est super. les enfants c'est bien mais <rire> oui c'est sûr hein. bon, on peut s'épanouir en tant que maman et en tant que, que femme d'affaires aussi il hein. n'y a pas de raison, hein. on, peut, on peut être les deux on est des femmes après tout, on peut tout faire <rire> j'ai envie de dire <rire> et du coup euh, est-ce que tu recommanderais cette formation si quelqu'un cherchait une formation ou tu lui dirais plutôt d'aller en centre qu'est-ce que tu penses euh, voilà, des, des deux options bon. oh, je préférerais recommander la formation à distance parce que du coup, tu, tu arrives à gérer ton temps et il ben, n'y a pas d'inconvénient spécial à part euh, le nombre d'heures que tu veux travailler. Mais sinon, euh, voilà, c'est plus facile pour gérer si tu as une famille à côté, si tu as un autre travail. Voilà. Et tu peux quand même arriver à faire cette, cette formation et à euh, ben, continuer à avancer en fait. Donc moi je peux, ouais, moi, je recommanderais plus cette formation. Parce que je trouve que le centre, en fait, déjà, c'est contraignant, la distance. Euh, il ouais, faut faire regarder les enfants si tu en as. Enfin, si tu travailles, ben, c'est de journée, donc tu ne peux pas non plus. Euh, voilà. Donc, euh, ouais, non, moi, je préférerais recommander à la formation distance. Ouais. Et après, peut-être au niveau du contenu aussi, il n'y a pas la même chose, quoi. On n'a pas le temps de voir. Euh... Je pense qu'en cinq jours, on a... <rire> Oui, je pense aussi. C'est plus complet chez toi que. Que dans une formation en centre. Oui. Ouais. En cinq jours, je pense pas qu'on ait le temps d'apprendre autant de choses qu'on arrive à apprendre euh, nous sur la formation de base déjà. Sûr. Je ne vais pas commencer l'année là, mais à mon avis, ça va être. Euh... C'est sûr, ouais. Mais non, vrai je que... Pense que, ouais. ouais. Je pense que c'est peut-être plus... plus contraignant. La formation en centre, du coup. Euh, le centre, euh, de toute façon, c'est. Ouais. Ok, super. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de, de tester les produits Your Nails ou les vernis peut-être ou quelque chose Ou pas encore, euh, pas, encore pas encore, non. Pas encore. Ah bah ben, ce sera plus Je pense que je pas tout commandé, mais bon. D'accord, ok, super. Non, je voulais juste savoir pour avoir ton retour dessus, mais si tu n'as pas encore testé, il n'y a pas de souci. Mais déjà, le fait que tu me dises ben, que tu as énormément ah, non, pas, progressé. Pardon, je suis désolée, je t'ai ouais. coupé. Vu qu'il y a un décalage ah, entre oui, nous, oui. du coup, euh, <rire> je te coupe des fois, je suis désolée. Euh, ouais, je disais, euh, bah, vu, que, euh, vu que tu me disais que tes pauses tiennent beaucoup mieux, je me suis dit que peut-être c'était par rapport au fait que tu utilisais les produits, vu qu'en général, c'est ce que les élèves me disent. Ils me disent, bah, à partir du moment où j'utilisais tes produits, ça y est, j'avais plus de décollement. Donc, euh, c'est pour ça que je pensais que ça avait un rapport. Mais si ce n'est pas le cas, bah, tant mieux. C'est que déjà, c'est au niveau de la pratique, quoi, que tu t'es vachement améliorée. <rire> pas encore, oui. Non, non, mais je vais y venir à tes, venir à tes produits. C'est juste que pour l'instant, je suis obligée de mettre un peu de côté. Donc euh, voilà, c'est juste euh, pour ça. D'accord. n'est ouais, pas, de pas le moment, mais ah ouais. je vais y venir. <rire> <rire> je veux absolument les tester. Donc, euh... Ouais, ouais. Tu veux tester aussi les, les vernis 3 en 1 ou, ou surtout les gels Oui. Ouais. Oui, oui. Ouais. Je vais tes... Ouais, ouais, je voudrais tout tester. Donc, euh... <rire> donc ouais. Euh, ouais, voilà. C'est pour ça que pour l'instant, je mets un peu. Euh, voilà. C'est un peu en stand-by, je fais avec mes produits que moi j'ai mmh. ont maison, mais euh, voilà, ça sera pour, euh, pas moi tout de suite, mais euh, j'y viendrai, viendrai après. D'accord, <rire> impeccable. Est-ce que euh, tu aurais peut-être un petit mot de la fin pour celles qui ont encore peur, qui se disent mais c'est une arnaque, ça n'existe pas, dans quoi je vais tomber Qu'est-ce que tu aimerais leur dire comme mot de la fin à ces personnes alors euh, que moi aussi j'étais très indécise, que moi aussi j'ai je, je pensé que c'était une arnaque, que je me suis vraiment intéressée en fait à, à tes vidéos, à, au reportage des filles, euh, que je me suis inscrite sur ton, ton groupe Femmes d'Exception pour voir exactement à quoi consistait euh, la formation, comment étaient les gens, euh, quel était l'état d'esprit aussi. Euh, que, bon euh, on, on peut tous dire que le groupe est bienveillant et en fin de compte euh, ça l'est pas donc euh, voilà je me suis vraiment intéressée euh, j'ai fait ta formation gratuite de 7 jours pour voir vraiment si ça me convenait aussi ce système de distance est-ce que c'était vraiment ce que je recherchais donc euh, je conseille à tout le monde de le faire si vraiment euh, vous n'êtes pas euh, sûr de vous voilà je pense que ça fait aussi un travail sur soi et euh, ça permet de savoir si vraiment c'est ce qu'on veut faire. Et euh, moi, euh, voilà, moi je regrette pas du tout d'avoir franchi de page. Je regrette pas du tout d'être dans ce groupe. Euh, voilà, euh, tous les jours, on poste des, euh, des photos, des vidéos, des, des messages. Euh, toujours, on, on a un soutien, on a un suivi, euh, que ce soit par toi ou par les filles. Donc euh, voilà, moi, je recommanderais à toutes les filles qui veulent vraiment faire ce métier et qui c'est une passion et qui ont vraiment envie de vivre de ça. Euh, voilà, de s'inscrire à cette formation sans hésitation.